On est le 10 mai, papy, et j'ai tellement froid depuis que tu es parti, depuis, depuis que je t'ai vu nous dire au revoir, depuis maintenant cinq ans. Je m'en veux terriblement, tu sais. Je m'en veux de ne pas t'avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur, de ne pas t'avoir dit au revoir comme je le voulais. J'avais tort de penser que ça ne changerait rien, puisque j'allais te revoir un jour ou l'autre, mais non, je ne te rêverai pas. Les mots sont toujours plus durs, plus lourds avec le temps, pour que j'ose les dire à haute voix. Je m'en voudrais jamais assez de ne pas t'avoir dit toutes ces choses-là. J'ai une énorme boule au cœur et un immense nœud à la gorge, papy. J'ai le creux à l'estomac et la déglingue à l'âme, tu sais. Je me souviens très bien de tout, trop bien même. Je me rappelle parfaitement bien ce de ce dix mai. Je faisais déjà nuit et j'étais presque déjà au lit. Je me souviens de l'appel de maman, de mon souffle qui se coupe et mon corps complètement abattu depuis. Je te cherche partout, dans tous les coins de la rue, dans chaque regard que je croise, dans chaque sourire et parfois même dans chaque démarche. Je ne te trouve pas. Je ne te trouve pas et ça me terrifie de devoir grandir sans toi. Je te promets de vivre deux fois plus pour toi. J'aimerais juste te revoir, te retrouver rien qu'un instant. Tu es parti trop brutalement et j'ai pas eu le temps de te dire tout ce que je voulais. Le temps de te dire que je t'aime éternellement. Tu me manques, papy. Elle arrive à mettre des mots sur, euh, sur quelque chose qui, qui peut paraître très brutal et euh, de perdre quelqu'un qu'on aime. Et aussi, elle parle de, du sentiment un peu de, de culpabilité, parce que de euh, ne pas lui avoir dit qu'elle l'aimait, de ne pas s'être excusée peut-être. Je ne sais pas forcément de quoi elle parle exactement. Mais euh, c'est beau aussi parce qu'elle lui promet euh, de vivre sa vie deux fois mieux ou quelque chose comme ça euh, pour lui. Et, et oui, enfin c'est moi je trouve ça très beau parce que j'ai aussi perdu un, enfin, un grand père et qu'en général je trouve que la mort c'est quelque chose de très de très angoissant et enfin voilà le fin, étant donné que c'est quelque chose d'irrémédiable peu et qu'on on est impuissant et ben je trouve que enfin moi ça me touche beaucoup.